Toujours les petits bouquins, si vous voulez tout savoir sur votre année en détail. Verso <musique> Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de ce mois de décembre, il y a du nouveau. Il y a du nouveau tout simplement parce que Jupiter entre en Capricorne. Elle a passé l'année en Sagittaire, et le 2 décembre, elle rentre en Capricorne. Donc on va parler d'elle, d'abord parce qu'elle change de signe et ensuite parce que c'est la planète du mois, hein? elle gère le sagittaire et nous sommes en période sagittaire. Donc il y a des projets qui sont dans la ligne de mire et avec Jupiter en Capricorne, eh bien on, on vous dit, il vous est signifié que euh, faut prendre votre temps que euh, ça n'est pas euh, le moment d'être impatient, hein? or le, le Sagittaire peut vous rendre impatient, mais bon le Capricorne va euh, essayer euh, tant que faire se peut, de euh, vous rendre un petit peu plus patient, euh, mais c'est pas dans votre nature, donc euh, faudra un petit peu faire des efforts et et lutter contre vous-même. Mais je ne pense pas que euh, Jupiter va être, euh, comment dire, euh, porteuse de remous comme elle a été euh, dans l'année 2019 où vraiment, euh, elle a euh, déstabilisé un peu tout le monde. Hein. Là au contraire, elle rentre dans un signe qui est géré par Saturne, et où, euh, qui est le roi de la stabilité hein, et de l'équilibre, on va dire. Euh, bon, je dis pas que vous allez être dans un équilibre extraordinaire, hein, surtout si vous êtes de ceux qui reçoivent la dissonance d'Uranus, on en a souvent parlé, vous êtes déstabilisé. Hein. Mais bon, je pense qu'avec ces bons aspects de, de Jupiter, euh, probablement vous allez arriver dans le dans un contexte qui n'est pas euh, complètement euh, stable, à trouver votre propre euh, stabilité parce que vous ferez ce qu'il faut pour, hein? vous, vous irez euh, chercher les, les, les activités euh, qui vous permettent euh, de, de vous sentir euh, protégé même. Parlons de Mercure. Alors Mercure, elle va être bien, très bien disposée à votre égard, elle va être en Sagittaire là où se trouve le soleil, euh, et euh, à partir du 9, hein, elle va être en Sagittaire, et donc si vous avez bien évidemment des projets, là c'est le moment de les booster, d'en parler autour de vous, peut-être de trouver des gens avec qui aller au bout de ces projets, euh, vous allez avoir des idées, de nombreuses idées aussi, qu'il faudra partager, qu'il faudra mettre à l'épreuve euh, de la réalité, parce que souvent hein, vous avez des idées, c'est sûr, vous en avez beaucoup, mais certaines sont plus ou moins utopiques. Donc euh, il faut les mettre à l'épreuve de la réalité, ce que vous ferez, euh, sauf peut-être la semaine du 16 ou alors vous allez partir sur un truc, euh, Hein, vous enthousiasmez sur quelque chose qui n'aura peut-être pas du tout de, de réalité concrète. Hein. Euh, donc attention la semaine du 16, c'est tout, mais autrement le reste du temps, et eh bien tous vos contacts, vos échanges, vos démarches, tout ça se passera bien, plutôt rapidement, hein, euh, euh, puisque mercure occupe un signe de feu, hein, en général ça va Hein, ça avance, c'est comme une fusée, hein, ça démarre très vite et ça se termine très vite. Euh, donc, choisissez, hein, cette période pour faire des démarches, pour euh, obtenir des papiers, de faire des demandes, poser des, des demandes. Allez-y, hein, vraiment, il n'y a, a, a pas de, il n'y aura pas d'obstacle, je vous dis, sauf cette sema la semaine du 16 où il euh, faudra juste faire attention à ne pas euh, vous imaginez des choses qui n'existent pas. Mercure représentant aussi euh, les, les frères et sœurs, les relations fraternelles, il est possible que vous ayez vraiment des relations formidables avec votre groupe d'amis, que vous vous sentiez soudés. Euh, Peut-être vous avez des projets ensemble pour les fêtes, hein, euh, c'est très possible, et donc euh, bon, euh, vous aurez euh, de nombreux échanges euh, pour organiser où ces fêtes ensemble, ou même un, un déplacement euh, à plusieurs, euh, toujours pendant la période des vacances bien évidemment. On va s'intéresser à vos amours maintenant avec Vénus, mais elles ne seront pas euh, pas exceptionnelles, on va dire, mais bon, Vénus est rapide hein? et bonne nouvelle, elle rentre chez vous euh, le 20 décembre, enfin bonne nouvelle! Elle va s'opposer à Uranus tout de suite, donc il peut y avoir des tensions hein, au moment des fêtes, mais c'est des tensions que vous connaissez bien euh, et que vous arriverez euh, à, dont vous arriverez à vous débarrasser facilement. Donc avant le 20, euh, Vénus sera en Capricorne. Donc euh, sa présence dans votre secteur 12, dans le secteur d'ombre, euh, ne met pas vos amours en avant, hein, ça c'est sûr. Il est très possible que vous ayez des amours secrètes, que vous euh, fantasmiez sur quelqu'un, euh, avec qui euh, il pourrait se passer quelque chose, mais vous n'osez pas, ou c'est lui ou elle qui n'ose pas. Il y a un obstacle entre vous qui est un obstacle qui pourrait très bien euh, être levé. Hein? Euh, euh, Peut-être que vous le lèverez quand euh, Vénus entrera dans votre signe, hein, autour du vin. Mais en, en tout cas, là, vous vous autoriserez pas grand chose hein, jusqu'au vin et peut-être même vénus étant dans votre secteur 12, comme je vous l'ai dit, peut-être même que vous aurez des personnes souffrantes autour de vous, qu'il faudra soigner, ou alors c'est vous qui aurez attrapé un rhume ou quelque chose comme ça, et euh, euh, bah pareil, il faudra vous soigner bien que vous ne soyez pas fanat des médicaments et de ce genre de choses. Mais bon, mieux prendre le temps par les cornes et euh, si je peux vous donner un conseil faites-vous vacciner contre la grippe comme ça vous ne l'attraperez pas euh, si elle est un petit peu virulente cette année Musique on en vient à parler de, de vos activités de votre énergie euh, de tout ce domaine géré par Mars. Celui du sport, de la libido, enfin vous voyez, hein, c'est euh, une planète qui gère beaucoup de choses. Alors, elle, euh, malheureusement elle se trouve en Scorpion, c'est-à-dire qu'elle est, qu est euh, tout en haut de votre ciel, au zénith, et que euh, certains conflits, certaines rivalités, pourrait prendre un petit peu trop d'importance, et, et, et vous demander de l'énergie euh, que vous ne pourrez pas mettre ailleurs, donc. Euh, bon, il y a cette dimension de rivalité qui est quand même inhérente au Scorpion. Euh, et ce sont des rivalités un petit peu sournoises, hein, que vous ne voyez pas venir euh, et tout d'un coup quelqu'un vous dit ah mais tu te rends pas compte, un tel ou une telle, il essaye de marcher sur tes plates-bandes. Non, vous vous en rendez pas compte. Hein. Avec mercure en scorpion, souvent euh, euh, tout ça se passe par en dessous. Il hein. euh, y a une autre euh, dimension euh, chez ce mars en scorpion, c'est vos rapports avec l'autorité, avec la direction de votre entreprise. Ça pourrait ne pas très bien se passer. Hein? Alors ce sera l'affaire de 3-4 jours, hein? puisque mars est rapide, elle ne stationne pas, euh, euh, disons que ça ne va pas du tout impacter euh, votre avenir. Hein? D'autant plus que c'est surtout le deuxième et le troisième e décan hein, qui seront concernés. Le premier er décan l'a déjà eu au mois de novembre et ça n'a peut-être pas été facile. Mais bon là, euh, ça y est, c'est terminé. Euh, donc ceux qui vont la l'avoir hein, et qui sont nés euh, après le, le 28 janvier, euh, vont probablement euh, avoir des problèmes donc avec l'autorité. Mais bon, il est possible également, hein, troisième interprétation, que vous ayez énormément de travail et que ce travail vous pompe beaucoup d'énergie, euh, avec bon la fatigue qui peut s'accumuler euh, dans la mesure où vous ne ne tiendrez pas tellement compte de votre... des besoins de votre corps, hein, disons que vous ne vous ressourcerez pas assez, vous, au contraire, vous puiserez dans vos ressources énergétiques pour pouvoir tenir euh, la cadence hein, qui sera quand même... Euh... Alors je ne dis pas que ce sera rapide, mais ce sera quand même une cadence intense, hein? ce pas la même chose, intensité et rapidité. Hein? Euh, bon, donc essayez de vous reposer, de vous ressourcer le plus souvent possible.